C'est celui de l'entrée de la vie, donc on va dire du petit Kizan, comment vas-tu mon petit Kizan Ça va, ça va. Il est parti Bref. On se retrouve bah, oui, pour moi, tu peux faire spécial youtuber les petits pères. Du coup, on va devoir choisir entre deux youtubeurs du coup j'espère que ça va pas faire trop de drama. On va un youtubeur à l'autre. Du coup on commence direct, c'est parti Merci Kizan, tu peux revenir là tu sais. Bah alors le... La Je coup, suis là, je passe là, c'est tout, voilà tu préfères Gotaga ou Artek Bah quand en je suis pas Gotaga. Ouais. Bah t'es éclaté, vraiment Ouais, t'as le c'est toi bouzeau, donc j dit. On va donner des arguments en okay Bon voilà. bah là c'est bon, bonne nuit Bonne, bonne nuit les ouais. gars, on se retrouve tout seul pour la vidéo du coup, Bah non mais moi, mec, En vrai je peux faire mieux. Ça. plus le bouseux parce qu'il fait plus de contenu euh, ouais, Que Dogezy, plus travailler Voilà, et puis voilà Ouais, Dogezy, on le voit pas beaucoup Bah ouais Faire je préfère Michou ou faire... Inox Oh voilà pour c'est bon, bon là, Je vais coucher ouais. Impossible. Alors, bah ouais impossible. Je préfère mieux Inox tout. Vraiment. Ces vidéos sont. Ah vrai Michou pareil, mieux, je connais depuis toujours. Royal même pas 100 000 abonnés ouais. mais. il est bien quand même. Inox j'aime bien la personne. J'aime bien aussi ce qu'il fait. et Je trouve qu'il est plus cherché. C'est voilà. <s> et <'es> c'est <s> je <s> trouve que c'est mieux <s 'es> quand même que Michou. Du coup je partirai pour le petit inox tout suite. je suis désolé mais moi Inox On oh, désolé Inox ça hein, mais.. Voilà. Mais sous hein. Du coup Et tu bien préfères Valouz ou Dunjou Pourtant wow. je t'aime bien chez En ouais. vrai Valouz parce wow. que Dunjou en vrai. Ouais elle, bah c'est, enfin voilà, voilà Bah c'est live déjà, c'est son tweet, je regarde pas Twitch Ouais, donc voilà, il des vidéos Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de vidéos Ouais, et puis moi j'aime bien les vidéos Euh, bon, le Fou-Briturkan, parce que le Bah, en vrai les gars, je peux dire sur eux 2 parce que je le regarde pas donc. Je mais c'est le Star Même si je regarde pas trop, je suis le fameux les gars J'ai pas d'arc. Euh, Neoxy, ça me dit quelque chose, ouais Bah c'est le Neoxy, Neoxy, parce qu'il fait des meilleurs concepts que je suis désolé mais Amixel ou Joka moi je préfère ma avec parce que c'est ouais ah c'est euh okay, Pierre Croce bah bon alors là c'est du chinois pour moi tu connais pas les deux non vraiment non non non retenons arrière s'il te plaît Dimitri et et ensuite il y a euh, Michou euh, le. ah pardon non mais t'es sérieux euh... tu connais pas Pierre Croce c'est pas bah ça je préfère ouais. pierre vu Pierre que c'est un peu plus connu tu vois Dimitri ou Madiba Dimitri désolé j'aime pas les vidéos des deux les paroles de tartin mais gros ils parlent en chino je bah, connais pas bah il connait pas youtubeur bah, bah eux le pas roi pas. non mais... bah, bah, je connais pareil. Pas. Pareil. le Roi Samo bah pareil The Kairi ou Kenny, The... Kenny ouais, c'est quand même The Kairi tu vois Kenny fait pas Kenny ok ok mais voilà il go posé en vrai Ouais normalement ou Cyprien en vrai mec j'ai jamais vraiment regardé genre vraiment mais c'est vite fait en vrai normal quand même. En vrai normalement, parce que c'est rien lui c'est que des courts métrages c'est l... bah, ouais. c'est loin leurs ces vidéos. Euh, le grand DJ m'a mis. Bah... C'est on fait du urbex on aura un peu ce ce, ce oui. sur la TVA2 là. Il faut du urbex. Siri mp un peu cat ou bah Siri n'est un peu j'ai presque jamais regardé. Siri je le connais plus longtemps. Euh, Mister V hein. ou Ludovic. Mister V. Ouais, soirée, euh, après avec son rap et tout, ouais ça, ça compte pas, mais voilà. Euh, me ou. Me me je me connais me plus, plus me me chouaille. Me chouaille, je le connais plus ou une Shape ou il brate TV En vrai, là, c'est Bah, il TV en vrai, il est mieux, que Bah, ça dépend, après, il y a. Bah, ça dépend, Excusez-moi, que jamais regardé Euh, tu préfères McFly ou Carlito McFly, ah ouais, mais non mais ça c'est chaud parce qu'en fait Mais non mais t'es con c'est la même chaîne Mcfly et Carlito la même chaîne Bah oui bah Mais là oui, c'est chaud oui. parce que Mcfly c'est sais... Carlito ouais je sais qui c'est les deux Mais ouais bah en vrai ouais, je sais pas gros C'est pareil en fait Si tu prends que Carlito seul bah, bah c'est rien sans Mcfly ouais. Je sais pas Bon allez hop Je prends Carlito euh, tu vas vers Studio Bubble Tea ou Néo. Salut. Salut vrai, soit des oui. ouais. Neo. En vrai, soit soit des je Plus longtemps que basse, je faire bah, je sais pas. J'ai euh, mis Le Il fait trop Enjoy Phoenix l ou En vrai, euh, j'ai regardé. J'ai Enjoy... regardé quelques fois de ces vidéos. Aussi. Euh, Craig Guillotin ou Rémi Gaillard. Il m'y On dit ou natou tout ça va plus la la ou palma chou l'hollywood même si leur ouais. film à palma chou est trop bien le film voilà. euh, Skyart ou dogby dogby dogby dogby a des aides ouais a des ouais, aides je regarde pas trop les deux je regarde pas trop les deux euh sardosh zerator. ou zerator zerator, zerator. Yes. voilà Skyros sa gamme euh... ah, bah, euh, même si je ne regarde plus vu que voilà ça va Expirant Tom et quoi Expirant Boy pas. ou DR Nosbach Expirant Ment oh, Boy Doc 7 ou Top 2 euh, Doc 7 il apprend plus de choses, je, je, je, je me souviens jamais. A... Kemar ou John Rashid? John Rachid, vraiment oh, ou là John Bon, si tu connais pas, regarde, là, bah, là, je connais pas, regarde après. Gael ou Juju Fikat Bah, je connais je... pas Bah, si moi je le connais, mais j'aime pas. Les deux. Le monde dans leur verre ouais. ou dans leur Oh, ça c'est impossible. Voilà. impossible, les deux. Bah, derrière bah, bah, moi je reste là, gros mais gros les deux attends En vrai on va aller en quand même euh, Antoine Daniel ou joueur du coup Antoine Valier. Daniel vrai... gros hein. Antoine Daniel bah, ouais. ah. Gros t'as déjà regardé ouais. ou fâché bah, en vrai euh, oh, Ouais la ouais. m'a fâché parce que la fâché il est ouais si il, il là, écoute, euh, est caché c'est ou... pareil, c'est pareil, pareil que ma et Carlito gros tu lui sais pas ça fait rien ah, mais je fais là comme ça, ça ça fait les deux. La vie de la farge la farge Ouais t'as bien ça Et euh... Et tu marres Pokémon quoi Ouais ah, j'aime je je je je je pas trop Domingo ou Micolow Domingo, Domingo. La Game oh, Game la ah, ou, le... ou La salle ou GameX13 La salle je suis plus GameX13 que le truc euh, Pinoufax ou... ok... Et c'est fini non Déjà ils ont pas sorti de track les pas. Marf J'suis tombé Kida, j'suis tombé Kizan Du coup les gens j'espère que vous avez celui-là en compagnie du petit Kizan. J'espère que vous avez. Et du petit Kizan Tessin J'espère que vous allez pas trop nous traiter pour les choix qu'on a fait. I'm a source Il y en a des gens qu'on connaît. C'est là C'est là vous c'est quoi que c'est m'as Ouais Du coup les gens, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche et à mettre mon petit code créateur swing et change bas off dans la boutique. Et sur ce. tchao.